Sylvie, et filme Loïc, qui fait son caramel au beurre salé. Tri qui regarde le caramel au beurre salé. le mange C'est la fin là Hein ouais. C'est la fin Des ou de la pâte De la pâte. D'accord. We oh. oui. can say alors si tu avais un projet sur lequel c'était... Je ne sais pas, peut-être... Euh, non, mais je suis... Tu as déjà fini une carrière voilà. d'être soignante Oui. D'accord. Euh, après des petits soucis de santé. Ouais. Euh, donc maintenant je suis à la retraite. Ouais. Et donc, euh, bah, je suis venue voir euh, Patrick pour voir euh, ce que c'était que le métier de crépier. D'abord, j'adore cuisiner. Ouais. Et puis, euh, à voir plus tard. Mais là, au bout de quatre jours, est-ce que tu t as, t as une meilleure approche du métier de crépier Est-ce que tu en trouves sur quelque chose Pour l'instant, c'est flou. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas tu si. Sais. Je ne sais pas. Quand tu dis que c'est vous, que, tu sais pas si, on sait que tu aimes la cuisine, mais tu ne sais pas dans quel genre de, de métier de crêpier tu penserais euh, Oui, c'est ça, Tout je sais truc. pas. Comment tu te verrais crêpier en dehors des... Plus près des gens ouais. Enfin, euh, je veux dire, une euh, je, aller chez, les pers chez les, des gens et faire euh, des crêpes, euh, peut-être. Par euh, ou... exemple, tu te vois plus, euh, pourquoi pas... La cuisine à domicile, un petit peu comme cette traité à domicile, quelque chose sympa, non Oui peut-être. En tout cas Patrick, merci pour tout parce que c'était vraiment exceptionnel ces 4 jours. Ah, qu'est-ce qu dit que c'est exceptionnel Parce que c'était super de travailler avec quelqu'un exceptionnel. Oh oui. <rire> Non mais ça se voit pas parce que je suis derrière la caméra. Non non mais c'était vraiment super. C'est quelqu'un de très, très gentil et très pédagogue. Merci d'être là. Merci Patrick. Merci. Avant, j'étais euh, en étude de biologie à Nantes. Ouais. Sauf qu'au au final, euh, je ne me suis pas tout retrouvé, Ça ne m'a pas tellement euh, plu que ça. Ouais. Donc j'ai... Euh, j'ai... Euh, j'ai euh, tout lâché euh, pour, jeu, euh, fin, euh, pour me réorienter, oui, fin ah. juin, là on est en octobre. Ouais. Et, euh, nord, normalement, tu aurais dû faire une autre rentrée, là. Euh, oui, normalement, oui. Ouais. Enfin, oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers les crèpes bah, J'ai toujours, euh, toujours baigné un peu dans euh, les cul la culture bretonne et traditionnelle, euh, que ce soit euh, à travers... Euh, la musique, surtout via mon père qui est très à fond dans la culture bretonne et aussi dans les métiers traditionnels vu qu'il est paludier, j'ai travaillé, j'ai déjà commencé à la crêperie, une crêperie qui s'appelle le Bateau Ivre qui se trouve au Pouligas. Donc, de ces 4 jours, qu'est-ce que tu retiens du métier de, la crêperie, de, de crêperie que tu n'aurais pas entrevu avant euh, Je dirais euh, toutes les possibilités, euh, toute l'imagination euh, qu'on peut avoir, enfin, toutes les possibilités de création qu'on peut avoir avec, euh, à la base, une, une simple galette euh, ronde. Une manie rosette, comment on appelle les boutons de l'accordéon Les boutons Les boutons. Les boutons, voilà. Ben, C'est les boutons. Moi, je faisais les boutons.